Quelle est donc cette erreur monumentale que font les entrepreneurs pour devenir leader du marché Et surtout, comment connaître cette erreur pour l'éviter à votre tour et devenir l'entrepreneur et la personne que vous rêvez de devenir C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici une erreur ou quelques erreurs que font les entrepreneurs pour devenir leader du marché. Et vous allez voir que lorsque vous connaîtrez euh, cette erreur, vous pourrez la déjouer, l'éviter pour à votre tour devenir le héros de votre client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 de la formation, des, du coaching, du consulting, vous aidez les personnes à transformer une situation. Vous êtes également dans le business du service, également un service qui change la vie des gens ou de vos futurs clients. Et que lorsque vous entendez le mot leader du marché, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible peut-être, leader du marché. C'est quelque chose qui vous parle et peut-être que quand lorsque les autres en parlent, ça vous, ça éveille en vous, je sais pas moi, toute votre attention ou alors vous y pensez le jour, la nuit et vous dites « moi, je rêve d'être leader du marché ». Si c'est le cas, je vous félicite et je vous honore déjà parce que vous mettez la barre là au top, c'est très bien. Seulement voilà, il y a plusieurs inconvénients à penser comme ça et je vais vous montrer surtout comment éviter ces erreurs, ces écueils dans lesquels vous pourriez aujourd'hui être pour vraiment finalement servir vos clients de la meilleure façon et de créer de la vraie valeur ajoutée en retour pour votre vie personnelle et professionnelle. Lorsqu'on pense à être leader du marché, il y a un mot, un mot qu'on va changer pour pouvoir faire les choses de la bonne façon. Tout est positif, vous pouvez évidemment devenir leader du marché. Seulement, voilà, lorsque je parle aux entrepreneurs, que je les rencontre, et qui, qui, je, je, je vois que de façon consciente, ils disent « je veux être leader du marché », mais de façon inconsciente, il y a une voix qui les bloque en disant « mais comment veux-tu être leader du marché, toi, si petit, si petite entreprise, si petite affaire, où tu n'as pas encore démarré, où tu n'as pas encore énormément de clients Regarde autour de toi, regarde les autres acteurs du marché. Eux ont déjà énormément de contacts. Ils ont les réseaux, ils ont la publicité, ils ont les finances, ils ont le budget, ils ont la trésorerie, ils ont les ressources, ils ont les contacts et où ils sont bien nés. Et toi, comment veux-tu faire pour devenir leader du marché Et lorsqu'on rentre dans cette réflexion-là, il y a souvent ce phénomène qui se passe, et j'observe, je pose des questions, j'analyse, je regarde, je perçois ce syndrome de l'imposteur, ce complexe du succès qui nous fait croire que nous ne sommes pas légitimes finalement on a envie de façon consciente de dire moi aussi je veux être leader du marché, euh, mais en réalité derrière, on se sent tout petit, on se sent minuscule et on se sent écrasé. Je suis là pour vous dire que si ça vous arrive en vous disant je veux être leader du marché, et j'insiste, pas leader du marché pour une question d'ego, mais plutôt pour servir mon marché à un niveau très puissant, leader du marché, et que vous vous sentez écrasé, cette vidéo va vous servir. Elle vous aidera avec une nuance, un mot qu'on va changer pour pouvoir faire cette grande différence, pour que vous puissiez vraiment servir vos futurs clients ou vos clients de la meilleure façon et que vous soyez la référence dans leur tête, dans leur esprit, dans leur pensée. Le premier point que je veux partager avec vous dans cette vidéo, si vous êtes en ce cas, si le mot leader du marché vous inspire, je voudrais vous donner un conseil très simple, c'est ne pas mettre cela en avant comme une aventure d'ego avant tout. Certaines personnes veulent être leader du marché uniquement pour satisfaire leur propre ego en se disant moi j'ai la plus grande, moi je suis le plus grand, je suis le plus fort de la cour, pensez déjà, Toujours, c'est pas pour uniquement vous, mais c'est parce que si vous devenez leader à ce stade-là, dans l'esprit de votre client, vous pouvez en servir davantage et surtout véhiculer les valeurs qui selon vous sont importantes pour votre client pour lui faire vivre une vraie transformation. Donc ça ne doit pas être une aventure d'ego, ça doit être une aventure de transformation. Transformation pour qui ben, Transformation tout d'abord pour votre client. Parce que lorsque vous êtes leader, dans son esprit, dans ses pensées, et que vous pouvez, grâce à vos produits, vos services, votre entreprise, créer la différence, l'emmener d'une situation à une autre. C'est une transformation pour votre client. Et puis, une transformation pour vous également, pour vous, pour votre entreprise. Parce que lorsque vous créez cette valeur, cette transformation dans un sens, elle s'opère aussi dans l'autre sens. Vous transformez votre vie, votre business, votre situation financière. Vous transformez votre propre réalité également. C'est un effet boomerang, un effet ricochet très puissant. Alors voici l'erreur qui se situe au niveau du mot « devenir leader du marché ». Lorsqu'on dit « je veux devenir leader du marché », l'erreur c'est que le marché il est tellement grand, il est tellement vaste que lorsqu'on pense à ça, le cerveau n'a pas vraiment de limites ou de frontières et il voit tellement les choses en grand. C'est génial, c'est génial jusqu'à ce présent. Sauf que comme il voit les choses tellement en grand, il n'a pas de limite. il se sent dans une zone de risque et de danger. Il se dit le marché c'est qui c'est quoi c'est est-ce que c'est localement le marché non c'est à l'international donc je serai peut-être en compétition face aux géants aux géantissimes aux personnes qui sont dans l'autre pays dans tel ou autre pays donc contre les multinationales je serai peut-être en, en compétition par rapport à, à tellement de personnes ou lorsqu'il pense même même aux entrepreneurs qui sont dans son marché même sur son marché euh, il se sent trop petit et lorsqu'on dit leader du marché c'est trop large c'est trop vaste si ça vous motive, si ça vous stimule, c'est fantastique. Mais si vous sentez que ça vous freine, ça vous fait sentir tout petit, là, il faut faire autrement. Voici le conseil et cette erreur à éviter. Au lieu de vous dire, je vais être leader du marché, dites-vous, je vais être leader de mon marché, leader de votre marché. Pas leader du marché parce que le marché, c'est qui, c'est quoi, on n'a pas de frontières inconsciemment, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc du coup, on se sent un peu écrasé, donc ça ralentit aussi nos actions. En revanche, si vous dites, moi, je vais être leader de mon marché. Et quand je dis mon marché la nuance, elle est là. Écoutez cette vidéo plusieurs fois. Le marché, ce n'est pas horizontal, c'est vertical. Votre marché démarre et commence à votre premier client, à votre premier contact, à votre première communauté. Ça veut dire que votre marché, ce n'est pas forcément le même que celui de votre confrère. Ce n'est pas forcément le même que celui des leaders du marché très large. Parce qu'il y aura toujours plus grand. Même le leader du marché dans lequel vous êtes, on connaît aussi des leaders du marché encore plus large parce que lorsque l'on repousse les frontières le marché est de plus en plus large et, est en plus, et de plus en plus grand. Donc vous pour éviter de tomber dans cet écueil, dites-vous je veux être leader de mon marché et mon marché commence à partir de mon client à mon niveau. Je vais vous donner un exemple qui vous permettra de comprendre plus simplement cette pensée qui est complexe pour la simplifier et ensuite revenir encore sur ce propos. Imaginez-vous en tant que parent si vous vous dites, si vous êtes l'heureux, un, un heureux parent aujourd'hui, vous souhaitez l'être, ou vous imaginez l'être, imaginez si vous vous dites, moi, je veux être un bon parent, je veux être un bon papa, ou une, une géniale, une maman fantastique, et vous vous comparez à tous les parents que vous trouvez les plus extraordinaires du monde. Et vous vous dites, mais je, je, mon fils, ou ma fille, mon enfant, ne va, va pas trouver que je suis une leader de la famille, ne va pas trouver que je suis un bon papa, ou une une superbe maman géniale parce qu'en réalité, les autres parents sont si géniaux, ils ont plus de ressources, plus de moyens, peut-être plus d'expérience ils ont appris plus de choses, ils ont peut-être plus d'éducation. Donc là, je suis pris moi dans un complexe de succès. Vous ne faites pas ça dans la réalité. Vous savez bien que votre leadership de parents commencera à votre niveau puisque vous allez créer cette famille et ce sera votre famille. Ce sera, comme je dis, votre marché. Et vous serez le héros de vos enfants. Vous serez donc leader pour vos enfants, pour votre famille, vous serez donc le leader dans votre zone d'influence. Et cette zone d'influence va grandir, grandira. Demain, elle sera plus grande, vos enfants auront peut-être des enfants. Et ils vous auront aussi comme référents, et ils auront aussi leur propre papa ou maman comme référence. Donc ça veut dire que, à votre niveau, vous avez créé votre leadership, vous avez impacté d'autres personnes qui ont suivi vos valeurs, ce que vous aviez à partager, vous avez fait grandir cette famille, vous avez fait grandir cette tribu, qui est devenue un moment gigantesque. Et vous serez toujours le leader de cette grande famille. On revient maintenant à votre clientèle. Si vous vous dites, moi je veux devenir leader du marché, il n'y a pas de limitation, on voit que c'est trop grand, on sent trop petit. Si vous dites, je veux devenir leader de mon marché, je vais créer mon marché à partir de mes premiers clients, des personnes que je vais commencer à servir, je les ferai grandir, je serai une référence pour elles. Là, il n'y a plus de comparaison possible, parce que votre marché résonnera par rapport à ce que vous allez partager. Et vous aurez une saveur différente. Vous aurez une teinte différente. Même si vos confrères parlent de choses qui peuvent être aussi aux vôtres, ils n'ont pas la même histoire que vous. Ils n'ont pas le même vécu que vous. Ils n'ont pas les mêmes filtres de vie que vous. Ils n'ont pas eu les mêmes douleurs, les mêmes joies, les mêmes moments de gratitude, les mêmes moments... Bref, vous avez quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez communiquer ensuite à votre marché, votre message, vos, tout ce que vous pouvez faire pour eux, leur transformation grâce à vos produits ou services, par le filtre de qui vous êtes au plus profond de vous, vous allez créer la différence et vous serez donc le leader de votre marché. C'est le mot qui est différent. Pas leader du marché, mais leader de votre marché. Et lorsque vous devenez leader de votre marché, le marché grandit, grandit, grandit. Et à un moment, oui, peut-être que vous deviendrez leader du marché. Mais il aura commencé par votre marché. C'est toujours ça, le mot à avoir en tête et à garder toujours. En permanence comment faire de la pratique premièrement identifier votre marché qui est votre marché vous connaissez votre persona gagnant le client idéal à qui vous voulez vous adresser celui que vous aidez déjà aujourd'hui dans votre entreprise ou celui que vous rêvez d'aider peut-être qu'aujourd'hui vous aidez un client à part défaut mais ce n'est pas le client idéal que vous aimeriez servir si vous étiez dans une salle avec 1000 personnes vous deviez partir en voyage avec vos clients à quoi ressemblerait-il vous trouvez ce groupe de clients et vous dites « Ok, moi je vais servir ces clients ou moi je sers encore plus davantage ces clients si c'est déjà le cas maintenant. » Ensuite, identifiez chez vous toutes les choses que vous voulez mettre en avant de votre personnalité, de votre style, de votre teinte, ce qui fait que vous êtes différent, votre histoire peut-être, votre message, votre expérience de vie, bref, quelque chose qui vous est propre. Et ensuite, ajoutez cet élément-là, tous ces éléments qui vous sont propres, à votre communication. Parlez, adressez-vous à ce client de cette manière-là. Adressez-vous à lui avec le cœur, avec votre intégrité, avec vos valeurs, avec votre filtre de vie, votre cadre de référence, et parlez-lui. Donnez-lui des conseils avec cette teinte qui vous est propre, qui vous est personnelle. Et vous verrez qu'en faisant ça, systématiquement, jour après jour, au travers de vos contenus, de vos partages, de vos communications, vous deviendrez le héros, le leader de votre marché. Et votre marché, même s'il n'est constitué au départ que de deux personnes, puis de trois, et puis de trente, et puis de cent, et puis de mille, et puis de milliers de personnes, il deviendra gigantesque. Vous deviendrez finalement le leader du marché. Parce que votre client, il ne se dira qu'une seule chose, c'est que vous êtes le leader du marché. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez savoir comment nous faisons pour créer justement cette aura, attirer de clients, de parfaits inconnus, et de les transformer en clients haut de gamme, en devenant leader de notre marché et puis leader du marché, eh bien je vous invite à un atelier digital, une conférence en ligne offerte dans laquelle je vous montre exactement notre mécanique de transformation du client. Il y a le i comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué il y a un lien quelque part dans la description. Vous pourrez également télécharger la pyramide de croissance à 7 chiffres savoir exactement où vous en êtes dans votre situation en termes d'affaires et toutes les opérations à pouvoir mener pour grandir dans cette pyramide de croissance à 7 chiffres et puis également le parcours de transformation à LEC qui reprend les quatre phases de notre méthodologie, de notre mécanique de transformation complet. Vous aurez un exemplaire gratuit qui vous sera délivré lors de cette atelier digital lors de cette conférence. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut, comme ceci. Et puis, vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas fait, le bouton rouge qui est juste à s'abonner. Laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi quel est élément numéro 1 que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo, comment allez-vous l'appliquer, ça me fera plaisir de vous lire. Posez-moi également une question, au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre, soit en bas, ou alors je tournerai une vidéo spécialement pour y répondre. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté, pour devenir le héros, le leader de votre marché. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.